Dans cette vidéo, nous allons parler de data dredging. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais ça reste quand même le terme le plus utilisé. Euh, dredging, ça renvoie à l'idée de trifouillage de données. C'est un synonyme de data snooping ou de p-hacking. On va voir plus tard pourquoi. Et euh, c'est très lié à ce, a, ce dont on a discuté dans une autre vidéo, qui est le Texas Sharpshooting. Alors, pour comprendre le problème, on revient euh, aux bases de ce que c'est la mise à l'épreuve d'hypothèses. Euh, Imaginons que vous avez une corrélation entre deux variables. Euh, taille et poids. L'idée, quand vous voulez mettre une, une hypothèse à l'épreuve, c'est en amont, vous avez cette hypothèse, et vous, vous allez collecter des données pour euh, tester cette hypothèse et corroborer ou infirmer. Alors, donc, vous allez mettre en place un protocole avoir des données pour, euh, pour des dizaines, voire des centaines d'individus, euh, les, euh, les afficher sur un graphique, hein, comme ici, et faire des tests de corrélation qui vont vous dire euh, « Voilà, euh, la p-value, c'est un indicateur euh, associé à ce test, est petite, inférieure à 0,05. » On va accepter qu'il y a une corrélation entre euh, la, la taille et le poids. Le problème, c'est que dans l'analyse de données, souvent, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, déjà, il faut comprendre comment le p-value fonctionne. D'abord, le p-value, c'est un indicateur qui est compris entre 0 et 1. Euh, donc, c'est lié à un test statistique. Là, on est d'accord. Et on a cet indicateur qui, dont la, le calcul dépend énormément de, du test statistique qui est euh, mobilisé. Et donc, il euh, y a ce seuil arbitraire pour déterminer s'il y a une corrélation entre plusieurs variables. Donc, en général, quand je dis arbitraire, c'est quand même un consensus dans la communauté scientifique, un relatif consensus, c'est que ce seuil, on le fixe à 0,05. On ne va pas entrer dans les détails, mais si on est inférieur à 0,05, on considère qu'il y a une relation statistique entre les données. Et on va appeler ça le p-hacking parce que, justement, on va rechercher p value inférieur à 0,5 pour trouver des relations qui, euh, qui semblent dignes d'intérêt et dignes de montrer euh, à toute personne qui est intéressée par votre travail. Donc, prenons cette fois-ci la configuration où, au lieu d'avoir une hypothèse que vous allez euh, transformer, entre guillemets, en protocole, collecter des données et comparer vos, vos hypothèses aux données, Là, on part d'une autre situation. Vous n'avez pas vraiment d'hypothèse. On vous envoie un jeu de données et qui a euh, énormément de variables. Euh, par exemple, ça peut être les revenus d'une personne, le nombre d'années d'études, le poids, la taille, le coût de la voiture des parents, taille de l'appartement, distance au travail, peu importe des dizaines voire des centaines de variables. Et donc là, vous dire bon, bah, faisons toutes les euh, corrélations possibles et imaginables. Je corrèle la taille au nombre d'années d'études, la taille ou euh, le, le poids à la taille de l'appartement, etc., etc. Sans réelle logique, en fait, dans cette recherche de corrélation. Et qu'est-ce qui se passe Quand on regarde les, la, le niveau de corrélation entre différentes variables, donc on croise dans un tableau toutes les variables, et on va euh, afficher, dans ce cas-là, euh, toutes les valeurs des p-values dans ce tableau. Et là, A ah, euh, on, souligne en jaune, là, on souligne en jaune toutes les valeurs sur lesquelles telle paire de variables semble avoir une, euh, une corrélation statistiquement significative. Et là, il suffit ensuite, euh, une première étape, de choisir euh, la paire de variables qui vous semble intéressante euh, à présenter. Vous allez construire une petite histoire autour, autour de cette paire de variables et euh, d'une manière ou d'une autre, profiter euh, de votre travail et de votre analyse et en disant que ça y est, vous avez fait une découverte. Et ça, c'est quelque chose qui est formellement euh, déconseillé en, en statistique et de manière générale en data mining. Euh, c'est quelque chose qu'on qu dénonce assez régulièrement. Euh, parce qu'on arrive à des... Euh, des paires de variables complètement décorrélées et hop Comme ça, on arrive à des choses complètement aberrantes, comme la couleur des yeux est euh, corrélée avec la marque de la voiture de votre grand-père. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des liens de cause à effet. On peut chercher des explications hein, parfois, mais très souvent, c'est dû au hasard. Et en fin de compte, euh, le fait d'avoir une p-value faible, même pour une telle corrélation, même si vous avez 0,01, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut publier la découverte, non. Il faut, faut vous méfier. Si vous avez un enthousiasme par rapport aux résultats, posez-vous la question de comment vous l'avez obtenu. Pourquoi Parce qu'en fait, plus on teste d'hypothèses, et à chaque fois qu'on qu qu teste des paires de variables, on teste quelque part des hypothèses, on doit changer le seuil de significativité euh, en deçà duquel on, on considère que la p-value révèle une, une, une corrélation ou une relation statistiquement significative entre les données. Alors il y a beaucoup de types de corrections de données, une qui est connue c'est la correction de Banferroni, et avec une correction comme ça, en, en croisant plein de variables avec plein de variables, on ne va plus accepter 0,0,5, peut-être que désormais, donc là il y a des calculs savants hein, pour calculer quel est le nouveau seuil, mais désormais on va dire que maintenant il faut 0,0,0,0,1 pour qu'on considère que c'est statistiquement significatif. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Donc le problème qu on, qu on, auquel on fait face là, c'est que euh, même quand on vous présente un test statistique pour euh, étayer une argumentation, donc a priori ça met en confiance le lecteur, on va partir du principe que c'est le bon test qui a été choisi, que les conditions de validité euh, sont les bonnes, la p-value euh, associée au test est inférieure à 0,05, et euh, en fait, même dans ces conditions, vous pouvez être euh, amené euh, à rejeter en fait, le résultat de l'étude à cause de la manière dont le résultat a été obtenu. Alors ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux. Hein. Peut-être qu'on a vraiment trouvé un phénomène intéressant par cette manière, par cette approche. Mais euh, la technique qui est considérée à, à secouer son jeu de données euh, comme un cocotier pour faire tomber des résultats, euh, bah en fait, elle invalide un peu euh, la démarche dans son ensemble. Donc, vous voyez, euh, la data science, ça reste quand même assez compliqué parce que même quand tout semble euh, aligné, tout semble bien, on arrive quand même à trouver des problèmes dans les analyses.